Bonjour les amis, nous vivons une crise jamais vue jusqu'ici, rien à voir avec la crise des subprimes d'il y a une dizaine d'années, c'est bien pire et pourtant la bourse est au plus haut. Il n'y a aucune logique là-dessus, donc qu'est-ce qu'on doit en penser Eh bien il est clair que cette hausse est totalement artificielle, les banques centrales injectent des milliards sur les marchés financiers, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va avoir un crack énorme prochainement, je n'en sais rien parce qu'il n'y a absolument aucune logique dans ce qui se passe actuellement. Il n'y a aucune corrélation actuellement entre l'économie réelle et ce qui se passe en bourse donc euh, il faut être extrêmement prudent en bourse, ne pas faire des investissements à long terme. Si vous vous dites la bourse va chuter donc euh, je vais vendre maintenant eh bien vous risquez de prendre une grosse claque parce que ça va peut-être encore monter beaucoup je n'en sais rien, donc ce qu'il faut faire c'est du trading à très court terme comme ce que je propose depuis longtemps donc faites du scalping, faites du day trading mais ne laissez pas des positions ouvertes et vous pouvez avoir des mouvements très violents aussi bien à la hausse qu'à la baisse, il suffit de regarder ce qui se passe sur, sur les index mais euh, on est dans une situation complètement artificielle, complètement incompréhensible lors de la, donc, euh, de la crise des subprimes, c'était l'immobilier qui avait souffert énormément. Ici, c'est tous les secteurs qui souffrent en majorité, à part quelques-uns, Amazon, euh, Apple, euh, Google. Euh, certaines sociétés donc, euh, se portent très bien, se portent même mieux euh, depuis qu'il y a cette crise. Mais par contre, la majorité euh, des autres secteurs sont en grosse difficulté. Euh, les faillites euh, se suivent, les, les petits commerçants euh, doivent fermer boutique, donc même les grosses entreprises ne peuvent pas euh, fournir euh, puisqu'il n'y a, a plus moyen d'acheter. Donc l'économie est vraiment dans une situation incroyable et donc euh, il n'est pas logique, il n'y a aucune logique dans le fait que la bourse soit, soit en train de monter actuellement. C'est assez inquiétant d'une certaine manière en tout cas si vous vous intéressez à la bourse, si vous tradez, eh bien, euh, il y a bien sûr des opportunités puisque que la bourse monte ou que la bourse baisse, on peut toujours se positionner quand on est trader bien sûr. Si vous achetez des actions en vous disant que ça va monter et qu'on a un gros crack euh, prochainement, ben, évidemment vous allez perdre de l'argent donc ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire, ne faites pas cela ou alors euh, il faut que vous soyez très réactif, mais vous savez qu'en quelques heures ça peut, ça peut chuter très, très vite, donc il faut que vous soyez un trader actif et pour cela je vous invite plutôt à faire euh, comme ce que je fais et ce que font d'autres traders, c'est-à-dire euh, du trading où on ne reste pas positionné très longtemps, juste quelques minutes, euh, quelques heures maximum, mais toujours devant ses écrans parce que si vous n'êtes pas devant vos écrans, si vous ne mettez pas un stop loss, euh, vous risquez de perdre beaucoup et même un stop loss n'est pas une garantie, euh, une garantie sûre et certaine à 100% que votre position va être coupée s'il y a une chute très importante. On l'a vu donc euh, dans des cracks euh, par le passé, si personne n'est prêt à acheter qu'un marché chute, eh bien euh, votre stop loss il ne servira à rien. Donc soyez très prudent, prenez des positions en étant toujours devant vos écrans, euh, et coupez-les rapidement, même euh, si vous pensez qu'il va y avoir un grand mouvement, ben, prenez-le par euh, portion euh, en vous positionnant bien, bien sûr, comme, euh, comme vous devez savoir le faire logiquement. Si vous ne savez pas, eh bien, je vous propose euh, mes formations. Vous avez un lien sous la vidéo et vous avez un lien ici au-dessus également. Euh, mais euh, il, faut, il faut bien sûr trader dans un marché comme cela avec extrêmement de prudence. Mais on peut gagner bien sûr beaucoup, parce qu'on on peut avoir des mouvements incroyables, euh, surtout quand on est dans une situation où il n'y a aucune logique. Les banques centrales qui, qui injectent des milliards euh, sans limite, donc euh, il n'y a aucune corrélation entre l'économie, mais est-ce qu'ils vont continuer à faire ça longtemps Je n'en sais rien. Euh, donc il y, a, il, y a, il y a vraiment des grosses questions à se poser là. Euh, C'est vraiment une manipulation artificielle des marchés, euh, ce n'est pas sain, ça c'est clair, et euh, qu'est-ce qui va en résulter après bon, ben, Est-ce que ce sont juste les actionnaires qui vont euh, en tirer des gros bénéfices et puis que, que les autres, les petits, les petits travailleurs indépendants, les petites entreprises vont galérer, vont faire faillite et Qu'est-ce qui va se passer après Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est important de se tenir au courant de ce qui se passe et de bien regarder l'évolution des marchés si, si vous, vous vous impliquez donc dans, dans la bourse, dans le trading, et eh bien faites-le avec prudence, en ayant toujours à l'esprit qu'on est dans une situation assez incroyable, pour le moment les marchés devraient être par terre et ils sont au plus haut. Donc vous comprenez qu'on est dans une situation tout à fait paradoxale et qu'il peut se passer des, des choses très graves, très importantes, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Donc on arrive à la fin de cette année 2020 qui a été une, une année assez catastrophique. Euh, je ne sais pas si 2021 va être meilleur, en tout cas moi je suis d'un tempérament positif et optimiste, donc j'essaye de trouver les opportunités dans, dans, dans différentes situations. En tout cas actuellement il faut bien chercher, il faut bien réfléchir à, que, à comment se positionner, que ce soit en trading ou dans le travail, il faut que vous soyez attentif à ce qui pourrait se passer et à ce que vous ferez donc dans différents cas de figure. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire des commentaires, mettez un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça m'aidera à ce que mes vidéos soient bien vues. Euh, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez qu'on parle encore de l'économie, de la bourse, du trading. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.